Aujourd'hui on va parler des mouvements de squat et on va décrypter donc trois mouvements qu'on va retrouver très régulièrement en crossfit à savoir le back squat, le front squat et le overhead squat A tout de suite Hello, bienvenue sur la chaîne, moi c'est Dunia, bienvenue à toi euh, Si tu es là c'est parce que tu es intéressée par le crossfit Donc je suis très contente de t'accueillir sur ma chaîne Avant de commencer cette petite description de squat Je vais te proposer euh, de t'abonner à ma chaîne <rire> S'il te plaît de t'abonner à ma chaîne, de mettre un petit pouce bleu bah, Si euh, ça t'intéresse, si le contenu t'intéresse Tu peux commenter cette vidéo si tu as quelque chose à dire Sur euh, le squat, sur ta pratique euh, par rapport au squat N'hésite euh, pas à me parler de tout ça et tu peux aller faire un tour sur ma nouvelle formation qui va t'aider justement à intégrer le squat dans tes programmations, ce qui peut être super cool à l'avenir. On va commencer aujourd'hui par la description du squat. Il faut savoir que le squat c'est le mouvement, le premier mouvement fondamental du crossfit. Alors c'est pas le squat, c'est le air squat, donc c'est le squat sans charge normalement. On va pas le voir aujourd'hui mais en fait il fait partie quand même du back squat euh, Seulement euh, bah c'est sans charge Donc avoir un, avoir un air squat euh, euh, totalement irréprochable c'est important parce que le air squat, on le retrouve surtout après, on le retrouve sur euh, beaucoup de choses, notamment sur bah, le squat clean, sur euh, l'overhead squat, sur euh, le snatch, euh, sur plein de trucs, on va le retrouver. Et du coup, s'il est mauvais, ça peut détériorer toute une technique. Donc parfois, euh, parfois, des fois, j'ai des, des clients qui sont bons en altéro, ça va. Mais en fait euh, le squat n'est pas très très bon Et du coup à partir du moment où on change le squat Après ils deviennent beaucoup beaucoup plus bons Donc du coup euh, le squat ça peut, changer, ça peut changer quand même beaucoup de choses Donc on va essayer de voir la technique euh, par rapport aux trois mouvements que j'ai cités juste avant Donc là comme vous le voyez sur mon écran on est youp, sur du back squat Donc l'idée c'est d'avoir la charge sur l'arrière des épaules Ce que je veux venir faire c'est tirer légèrement les coudes vers l'avant Comme on voit ici les coudes ils sont tirés vers le sol Ils sont pas vers l'arrière le problème c'est que si vous faites ça, vous allez automatiquement appuyer la barre et dès que vous allez descendre, vous aurez le poids du corps sur l'avant et ça c'est mauvais. Donc on essaie de redresser, de tirer les coudes et redresser la poitrine, ça c'est le plus important. Ensuite au niveau de la largeur de mes pieds, je vais espacer mes pieds largeur de mes épaules, ça veut dire que mes talons doivent tomber sous l'extérieur de mon épaule. Donc là c'est mon cas, ok euh, moi j'ai les épaules assez larges, j'ai une carrure en, en X en fait, j'ai les épaules larges et j'ai une petite taille. Et, encore les, les, et du coup, je vais mettre mes pieds beaucoup plus larges que ma taille. Euh, ça va se voir. On va voir la différence. Mais c'est pas pour tout le monde pareil. Il y a des gens qui sont en hache. Donc, du coup, tout, tout tombe quasiment euh, en dessous. Moi, c'est vrai que c'est assez flagrant. Euh, du coup, quand je suis dans cette position-là, on appelle ça une position neutre. Donc, je vais avoir les jambes tendues, les genoux tendus, euh, les hanches aussi. Et donc, je suis en position de départ. Dès que je vais commencer à lancer mon, air, mon back squat, pardon, tac, hop. On peut voir sur cette vidéo-là, là, sur celle de droite, que je vais lancer mes fesses vers l'arrière. Je l'ai remis. Voilà. Je vais lancer mes hanches vers l'arrière, d'accord Pour pouvoir descendre. Donc je suis obligée de pousser les hanches vers l'arrière et les genoux légèrement vers l'avant. Mes genoux là qu'on les voit ici, mes genoux vous allez voir qu'ils sont toujours sur l'avant du pied, ça c'est normal ils sont toujours sur l'avant du pied, cependant quand je descends, non seulement j'ai les hanches vers l'arrière, mais en plus de ça j'ai les talons dans le sol, et ça c'est important c'est ce qui est le plus important d'ailleurs parce qu'en fait si vous descendez et que vous avez les poids du corps vers l'avant du pied, ça c'est un vrai problème donc j'ai les talons dans l'arrière du pied Je descends encore et ma poitrine, vous pouvez voir qu'elle est toujours haute. Imaginez qu'il y ait quelqu'un devant et vous voulez toujours lui faire voir votre poitrine, ça marche. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est descendre sous la ligne des genoux. Euh, il y en a qui appellent ça euh, couramment euh, la parallèle, euh, mais la ligne des genoux, ça fait très bien l'affaire. Donc, je vais descendre sous la ligne des genoux, ok La hanche doit descendre sous la ligne de mon genou, donc là, c'est mon cas. Mon poids, il est toujours dans mon talon. Mes pointes de pied elles ont pas vraiment d'impact au sol D'ailleurs si vous avez, euh, j'ai un petit tips Si vous avez toujours les talons hum, qui se lèvent quand vous descendez Essayez de lever les pointes de pied et d'y mettre un, un, un, ben un stylo ou un téléphone Comme ça quand vous allez venir descendre vous serez obligé de garder les pointes de pied Ça c'est mes pointes de pied Vous serez obligé de garder les pointes de pied debout Et qui dit garder les pointes de pied en haut Dit garder le talon au sol Donc du coup ça va donner ça et je vais descendre avec le talon au sol Alors que souvent quand vous descendez vous appuyez sur l'avant du pied Ça fait lever le talon et c'est bon donc ça c'est bon une fois que je suis en bas j'ai toujours les coudes qui sont dirigés vers le sol j'ai toujours la poitrine ouverte ok j'ai les genoux vers l'extérieur pour activer mes fessiers et je vais pouvoir remonter sur la montée c'est la même chose je pousse dans les talons le poids du corps il est toujours vers l'arrière et je vais finir par une extension bon, ça a été rapide là par une extension ok ce qu'on appellera toujours une position neutre donc voilà pour le back squat j'ai donné à peu près tout ce qu'il fallait c'est vraiment la base, la base de la base de la base que je vous donne. Et après, en fonction bah, de, de la pathologie des gens, on va chercher des solutions pour qu'ils soient meilleurs. Et là, n'est pas la question. Là, on est vraiment sur les bases. Donc, ça, c'était pour le back squat. On y va pour le front squat. La différence entre le back squat et le front squat, c'est que la barre, elle est posée sur l'avant des épaules. Donc, en fait, quand on fait ça, il y a un petit trou qui se crée là. Et donc, la barre, elle va tomber. Je sais pas si vous voyez. Tac et la barre, elle va tomber dessus. En fait, elle va se caler dessus, comme ça. Ok euh, L'idée sur le front squat, c'est vraiment toujours d'avoir les coudes le plus ouverts possible. C'est pour ça que la barre, elle tombe sur le bout des doigts. Ok On peut pas la garder parce que si vous la gardez, ça va automatiquement orienter les coudes vers le sol. Ça, c'est très haut. Euh, pour avoir fait CrossFit Kids, je me rappelle, Ellie, qui est un excellent coach, et d'ailleurs, euh, big up, <rire> Ellie, il disait, euh, pour apprendre le... Prendre squat aux enfants, il suffit de leur dire qu'il y a des, des, des lasers ici et que vous devez et que vous devez toujours tirer quelqu'un avec c'est trop drôle mais en fait c'est tellement la vérité et même s'il l'a dit pour les kids, ça m'est arrivé un paquet de fois de le dire à des adultes donc du coup ici je vais vraiment lever les coudes, laisser la barre rouler sur le bout de mes doigts tac, et ça va donner ça Ok donc du coup c'est ce qu'on peut remarquer ici donc position, bon je ne suis pas vraiment en position neutre, je vais la mettre en position neutre. Voilà. Enfin, position neutre. Tout est engagé, les hanches, les genoux, tout. Mes coudes parallèles au sol. Ok Les pointes de doigts, on voit ici les doigts, ils sont vraiment, vraiment. Ils ont vraiment fait rouler la barre sur le bout des doigts. Et là, je suis en position pour partir avec toujours l'écartement au niveau des épaules. Et le regard loin devant. Donc là, je vais pouvoir lancer ma rêve. Pareil que tout à l'heure, je lance mes hanches vers l'arrière, je descends sous la ligne du genou, je garde la poitrine bien haute et les coudes vers l'avant. Arrivé en bas, j'ai les talons dans le sol et je peux pousser dans mes talons. Toujours, tac, on le voit hein, là que j'ai le poids du corps dans le talon. Et je peux pousser pour finir ma rêve okay Et ça donnera ça. Évidemment, il va falloir que j'engage aussi mes abdos, c'est important. Ok, et là on a un bon France squat. Ensuite pour terminer on passe sur l'Overhead Squat L'Overhead Squat qui demande euh, un petit peu plus de technique Il faut savoir que l'Overhead Squat c'est tout ce qu'on vient de dire Mais avec une barre qui est différemment placée Donc tout ce qui est en rapport avec le squat ne va pas changer euh, L'écartement des pieds, ça sera toujours la largeur d'épaule, euh, la position neutre sur le départ, les hanches lancées vers l'arrière, la descente sous la ligne des genoux, le poids du corps dans les talons, tout ça, ça ne va jamais changer. Quel que soit le squat que vous allez faire, ça ne va jamais changer. Euh, par contre, là, on a une position de barre qui est complètement différente. Euh, déjà, la barre, vous devez l'avoir bien plus large que les épaules. Ça, c'est normal. Okay euh, dans cette position, je dois pouvoir avoir la barre en entier dans ma main. Ça veut dire que si je suis trop large, la barre, elle va juste... Appuyez là et, et en fait je l'aurai quasiment pas dans la main si je suis beaucoup trop large. En plus de ça, elle sera beaucoup trop basse et beaucoup trop proche de ma tête. Là, l'idée c'est vraiment d'englober la barre avec sa main, ok, et de pouvoir tendre fort les bras et avoir de l'espace entre la tête et la barre. Dans la position de départ de l'overhead, il y a deux trois petites choses qui vont changer, notamment au niveau des bras. Donc, si on regarde, j'ai toujours les hanches serrées, les, les pieds largeur des épaules, sauf que cette fois-ci je vais avoir mon écartement, ma barre au-dessus de ma tête, on appellera ça le plan frontal, donc au-dessus de la tête, et j'ai mes coudes qui sont dirigés vers l'avant, d'accord Ça donne ça. Pourquoi Parce qu'en fait, quand je dirige mes coudes vers l'avant, ça engage mes dorsaux, d'accord Ça donne ça, à rien. là je suis là, mes coudes sont vers l'arrière, coudes vers l'avant. À un moment, vous voyez une différence, coudes vers l'arrière coudes vers l'avant. Quand je tire les coudes vers l'avant, ça sort mes dorsaux. Et le fait de sortir mes dorsaux va pouvoir engager mon dos et je vais pouvoir descendre. Si je descends comme ça, ça fait une rotation au niveau des épaules, ok Si je descends comme ça, je vais forcément descendre vers l'avant et la barre, elle va tomber. Donc faites attention à ça parce que ça, je le corrige énormément chez les gens. Juste, dites-vous qu'il faut tirer les coudes vers l'avant. Imaginez qu'il y a quelqu'un et vous voulez lui faire voir vos coudes. Comme ça, vous êtes engagé au niveau du dos, vous avez sorti vos omoplates et vous pouvez descendre. Donc dans cette position-là, je suis en position neutre sur le départ, fesses serrées, genoux tendus. Je vais pouvoir lancer mes hanches vers l'arrière en gardant la barre dans le front frontal et surtout en gardant les bras tendus. Et je rajouterai même en gardant les épaules engagées. Ça veut dire que quand vous êtes dans cette position, vous pouvez aisément vous dire que vos épaules doivent être dans les oreilles. D'accord Je ne dois pas avoir les épaules relax. Parce que du coup, quand la charge elle va être lourde, ça va tomber avec quand je vais descendre. Donc ici, je vais essayer de pousser fort. Engager les épaules, tirer les coudes et garder les coudes tendus Si j'ai les coudes un peu fléchis, la charge elle va faire fléchir ma elle va faire tomber ma barre Je fais en sorte de ne nous... jamais fléchir les coudes Ici je descends, je descends sous la ligne des genoux La poitrine est légèrement plus vers l'avant que sur un back post ce qui est normal ou un front de Mais ma barre elle est toujours au dessus de ma tête, d'accord Et mon poids du corps dans les talons, je remonte en poussant fort et je termine mon extension c'était tout pour les mouvements de squat, j'espère que ça vous aura aidé. Dans une autre vidéo, on abordera, euh, on essaiera d'aborder euh, ce qu'on peut euh, changer en fonction de, de, bah, de la mobilité ou euh, des gens qui n'arrivent pas à redresser la posture, enfin tout ça. On essaiera de faire une, une nouvelle vidéo sur ça, euh, je vous promets. Du coup, je vous souhaite une très bonne journée euh, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye